et toujours ce travail hein, de mise en cohérence euh, des principes et des valeurs, qu'ils soient vers l'extérieur ou qu'ils soient tournés vers nous-mêmes. Ce matin, nous avons eu l'occasion de participer à une conférence sur le courage individuel et le courage collectif donc au sein de l'entreprise. Je retiens qu'être courageux, c'est pas simple. C'est respecter les autres, respecter ses collaborateurs, être authentique et faire progresser. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'était de rappeler que le courage n'est pas qu'un outil de leadership. On se dit bah, c'est le, le grand euh, outil du leader, de celui qui commande, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas euh, entre guillemets absolument euh, exclusif et notamment dans les entreprises comme elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire avec une hiérarchisation qui est un petit peu bousculée, avec des systèmes organisationnels qui sont un peu différents, qui sont plus horizontaux, avec l'initiative des uns et des autres qui est plus importante et qui est régulatrice. C'est-à-dire que, en fait, chacun détient une part de la régulation collective. Et en fait, ce que ce qu'on voit, c'est que le courage est véritablement une fabrique collective. Je crois que le courage est pour chacun, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. C'est en permanence avoir cette réflexion, quel est le sens de ce que je fais, pourquoi je le fais. Et ma propre destinée, c'est à moi de la prendre en main. On associe trop souvent le courage soit au leadership, soit à la réalité de l'acte héroïque extraordinaire. Moi, mon enjeu, c'était plutôt de montrer le courage comme un outil de régulation du quotidien et d'une certaine manière, une forme de préservation de, de la santé de soi-même et, euh, et d'une organisation collective. Et ça, ce courage, il est euh, beaucoup plus ordinaire beaucoup plus simple. Et c'est un acte de mise en cohérence entre ces principes et ces valeurs. C'est vrai que le beau courage ne figure pas dans les dix valeurs inotéra. et Madame Cynthia Fleury nous a très bien montré que bah, le courage sous-tendait chacune de nos valeurs. et que Pour mettre en application chacune de nos valeurs, bah, chacun doit avoir le courage de le faire, donc c'est quelque part le carburant d'Inoterra qui alimente tout le reste. Comment les valeurs d'Inoterra, c'était le courage Eh bien parfois ça peut faire peur de faire euh, preuve d'actes de courage. C'est aussi se mettre en, en péril. Maintenant, c'est aussi construire l'avenir. Tout d'abord par le libre-échange des idées, puisqu'on est un groupe présent à l'international et qu'il faut avoir le courage aussi d'aller vers les autres, vers les autres cultures, de découvrir. Et c'est ce qui fait aussi la force euh, d'Inoterra.